Un sujet d'ailleurs, Amaru Cazenave, bonjour Bonjour Marie Un sujet qui vous a très largement inspiré Ouais, ouais, ouais, si on veut, hein, parce qu'en ce moment, en fait, dans ma paroisse, eh ben ils font une campagne pour le denier, et en écoutant bah, les deux personnes faire l'annonce, je me disais quand même, prêtre, eh, c'est vraiment la belle vie, quoi hein. La planque ah, bah, <rire> La planque, ouais, carrément, hein. c'est même pas eux qui viennent faire l'annonce pour le denier, quoi En fait, quand t'es prête, euh, dès que t'as besoin d'un truc, il y a toujours une bonne âme, là, pour te proposer de le faire à ta place. J'ai besoin de faire les courses bah, laissez mon père, on va le faire pour vous je dois poster du courrier. Ouais, laissez mon père, on va y aller à votre place. J'ai besoin d'aller chez le dentiste aujourd'hui. Bah laissez mon... Ouais bon, ça marche pas pour tout non plus quoi. Hein. Bon, je charrie les prêtres, hein, mais c'est pour la suite de la chronique. Bon, quel suspense. Mais euh, qu'est-ce qui se passe à Marou ma Moi, je, me, je vous sens, pardon, je vais y arriver, un petit peu euh, tendu, énervé aujourd'hui. Ouais, vous avez raison Marie, je suis un peu à cran. En fait, euh, j'aime pas attendre. Alors quand c'est le programme officiel de l'église pendant 4 semaines, je crois que ça me tend un petit peu. Enfin, je dis ça me tend. J'ai un peu l'impression que... Tout le monde est hyper tendu en ce moment, hein vous avez remarqué vous ouais, aussi. Il y a peut-être un peu de Covid aussi là-dedans. Ouais, peut-être. Hein, ouais, <rire> parce que c'est ça que j'allais dire, en fait. C'était après. Euh, euh, je ne sais Et pas bah, ce qu'il y a de cette spoilé. année. Ouais, vous avez vous foutu <rire> en l'air, ma vanne. Bon, c'est pas grave. Bon, euh, s'y attendre, c'est facile pour personne. Euh, dimanche dernier, en plus, hein, le prêtre s'est senti obligé d'ajouter, euh, aujourd'hui c'est le dimanche de la, de la joie, parce qu'il y a de la joie à attendre. Ouais, il est sérieux, lui, il y a de la joie à attendre. C'est bien une remarque de quelqu'un qui ne gère pas lui-même son courrier, ça. Moi, quand je vais à la poste, le moment que je préfère, ce n'est pas quand je fais la queue. Hein. Puis tu imagines si à la poste, le guichetier venait dans la file d'attente en te disant euh, « Allez, messieurs, dames, hein, les dix prochaines minutes, c'est des minutes de la joie. » Moi, le mec, il fait ça, je lui fais bouffer mon colis. Quoi. Et il est tendu le amaro. Hein. Euh, comment, justement, on peut vous aider à sortir de cet état Et ben, Je crois que ce qui me manque, c'est euh, un peu de surprise, vous voyez. Hein. Il faut que je sois capable de réinventer ma façon de fêter Noël. Parce que Noël... Franchement, on va pas se mentir, on sait très exactement comment, va comment ça va se passer. Hein. Comme tous les ans, en fait. Ouais. Hein, euh, j'ai du mal à imaginer à la messe de minuit le prêtre nous dire bah, « Cette année, vous allez rien. C'est une fille hein, !» Non, ça n'arrivera <rire> jamais. Hein, euh, c'est comme chez le dentiste, hein. j'ai du mal à l'imaginer, ouvrir ma bouche, me dire eh, « Monsieur Cazenave, bah, c'est fou ça, il y a une nouvelle dent qui a poussé dans la nuit, elle a tué toutes vos caries, comme ça, d'un coup. » A priori, non, ça ne se passe non, jamais non. comme ça. Bon, sauf que l'arrivée de Jésus sur Terre... Bah, c'est un peu comme ça quand même. Hein. Nous, on a trop pris l'habitude de cette bonne nouvelle très étonnante. Mais oui, Jésus, hein, c'est euh, un peu euh, comme une nouvelle dent impeccable qui vient nettoyer toute notre bouche Carrie de l'intérieur. Oui, non, j'ai écrit euh, cette chronique quand ouais. j'étais en salle d'attente chez le dentiste. Ouais. <rire> Et je crois que si je vis aussi mal ce temps de l'Avent, hein, c'est que je n'arrive pas à renouveler cette bonne nouvelle en moi. C'est difficile hein, de croire que Jésus bah, il est né pour moi. Est-ce que vous avez trouvé une solution, peut-être euh, la solution, pour intégrer que Jésus est bel et bien né pour vous, Amarou euh, Malheureusement, oui. Alors, je dis malheureusement, malheureusement, parce que pour réussir à m'émerveiller de cette bonne nouvelle, bah, il faut que je passe par une moins bonne nouvelle. Pour mesurer la joie de Noël, bah, je dois identifier où se trouvent les tables un peu moches et qui puent euh, chez moi, euh, trouver les lieux dans ma vie où j'agis comme un âne, ou comme un bœuf, hein, c'est selon, ça arrive aussi. Ouais, et <rire> me dire que c'est précisément dans ces lieux euh, que Jésus a envie de, de, de venir faire son petit lit douillet. Quoi. Et quand je les ai identifiés, et que je me sens un peu honteux face au choix du bon Dieu, et ben je ne peux que me réjouir d'attendre qu'ils viennent habiter dans ma vie, même si bah, tous les ans, bah, Jésus choisit encore euh, les endroits les plus moches. Et comme ça, vous êtes renouvelé. Merci beaucoup Amaru Cazenave pour cette chronique.